quoi Tranquille ou quoi ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors, tu croyais pas, hein Tu te dis qu'est-ce qui se passe Tu te dis « Ouais, quel... oh, on est dans un monde parallèle. Quand est-ce qu'on va se réveiller C'est impossible ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Hein? » C'est ça que tu es en train de te dire. Mais moi, je te dis un truc. Réveille-toi parce que là, là, tes yeux, ils sont remplis de crottes de yeux déjà parce que là, c'est officiel Lionel Messi. C'est un joueur du Paris Saint-Germain que tu le veuilles ou non. Tu vois ce que je veux dire Léo Messi il joue officiellement au Paris Saint-Germain. Tape partout où tu veux. Ça y est, il y a le petit logo avec écrit « joueur du Paris Saint-Germain ». Lionel Messi. Léo Messi. À côté de lui, il va y avoir Mbappé, Neymar. Donc, ça va être maintenant l'attaque M&M's qui va alimenter le Paris Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire M&M's, c'est ce qu'on va vous distribuer. Vous allez dire, oh, c'est bon les M&M's, ouais, on va les manger nous. ouais ouais ouais. Mais quand vous allez les manger, vous allez oublier tout ce qui est en rapport avec le football. Là. Vous croyez quoi Lionel Messi, tu crois qu'il vient là au Paris Saint-Germain C'est pour faire de la figuration, pour faire des photos, pour faire de, du mannequinat T'es malade ou quoi Parce que vous avez oublié. Lionel Messi, il était au chômage, nous. Nous, on est partis le chercher, il était au chômage. Il faisait du tennis de table dans, dans son jardin. On est venu le voir, on lui a dit, écoute, nous, on a un métier à te proposer, euh, le football. Est-ce que tu connais il a dit, ouais, euh, je connais, c'est un truc que je faisais avec le FC Barcelone, mais eux, ils ne veulent plus que je fasse ce métier. Euh, euh, si vous voulez bien que je le fasse, moi, ça m'intéresse. Nous, qu'est-ce qu'on a fait On lui a rédigé un contrat. Qu'est-ce qu'il a fait, lui Il a signé le contrat. Maintenant, vous l'avez vu tout à l'heure, comment il était content, là, à la fenêtre. Hein tu l'as vu, là, avec son petit T-shirt Ici, c'est Paris. Quand il a fait coucou, on aurait dit Michael Jackson, d'ailleurs, là. J'ai réfléchi et on va lui acheter un petit gant en diamant parce que ce qu'il va faire sur les terrains de la Ligue 1, ça va être du grand n'importe quoi. Les joueurs ils vont commencer à danser le moonwalk, à faire des, des, des pas de Billy Jean, à danser comme des morts vivants. Ils vont se croire dans le clip de Thriller de Michael Jackson. Ça va être du grand n'importe quoi ce qu'on va vous faire. Neymar qui a le ballon, qui la passe à Messi. Messi qui sort du stade avec le ballon, le match qui continue, Messi qui monte sur un yacht, les joueurs sont perdus, oh là là, les joueurs qui se noient, les joueurs qui se noient, les joueurs qui essayent de monter sur la barque, Lionel Messi qui retourne dans le stade, les stades, le, les cages sont vides, et Messi qui marque, voilà, c'est ce qui va se passer, tout est légal dans ce qu'on va vous faire, du jeu magnifique, vous avez beau mettre la VAR, même les arbitres, quand ils vont regarder la var, ils vont dire Oh là là, regarde Lionel Messi comment il se déplace, c'est vraiment beau. Regarde Mbappé qui part dans le dos du joueur de la Ligue 1. Je connais même pas son nom, même si c'est marqué, j'arrive pas à le prononcer. C'est n'importe quoi. Mais nous, ce qu'on va vous faire, hein, ça va être de l'illumination internationale. Déjà là, il va y avoir le monde entier qui va regarder nos matchs. Hein, vous allez vous manger des petits ponts Tout le monde va voir Et quand vous allez rentrer chez vous Vous allez dire ah oh, C'est trop dur le foot Moi je suis pas venu pour faire ça À la base moi euh, euh, je, je suis venu pour m'amuser Maintenant on me fait jeu contre Messi Contre Neymar Contre Mbappé Des joueurs qui vont trop vite Des joueurs qui drippent trop bien Des joueurs qui font n'importe quoi Nous qu'est-ce qu'on fait nous Nous on, on, à la base le foot On se fait des passes On se fait des centres Mais là c'est trop dur C'est trop dur ce qu'on va vous faire Donc déjà tout ce que j'ai à dire à tous ceux qui veulent devenir des supporters du Paris Saint-Germain, c'est pas parce que le Messie est arrivé que nous, on accepte les convertisseurs, les trucs qui veulent se convertir là. Hein vous voulez vous convertir au Paris Saint-Germain C'est trop tard. Hein Moi, je vous dis, c'est trop tard. Vous voulez être supporter du Paris Saint-Germain C'est fini. Il fallait être supporter du Paris Saint-Germain quand on a failli descendre en Ligue 2 et que c'est Guingamp qui nous a sauvés ou je ne sais plus quelle équipe. Maintenant là, qu'on est au top du top, et que le monde entier s'arrache nos maillots, s'arrache nos, nos, nos, nos matchs, vous voulez devenir des supporters du Paris Saint-Germain Maintenant que Lionel Messi a enfilé le maillot, vous vous dites « Ah, en fait, le Paris Saint-Germain, c'est pas un club sans âme hein » Qu'est-ce qui vous arrive On ne vous a pas dit que le Paris Saint-Germain, c'est un club chic hein C'est pas ce qu'on vous a dit hein Maintenant que Neymar, l'investigateur criminel de la remontada a été acheté, vous avez commencé à douter. Maintenant que Lionel Messi est là, Oh là là, vous savez que c'est pas fini et que ça va durer encore longtemps avec le Paris Saint-Germain. On va vous manger, vous boire.